Bonjour à tous, alors on se retrouve après un petit moment d'absence, dû aux vacances, pour la création d'assets pour vos jeux vidéo, donc aujourd'hui on va apprendre comment créer cet asset là, qui est une sorte de tente de campement, de campement pardon. Euh, donc il y a un tissu, des... une structure en bois, avec le... une simulation de tissu, et dans Unity ça donnera ça, c'est assez fidèle à ce qu'on voit dans 3ds Max. Donc comment on fait tout ça On commence tout de suite, donc dans 3ds Max euh, il faut déjà créer ce qui va être le tissu, donc c'est un grand plan, moi, je lui ai donné des dimensions précises, j'ai fait 8 mètres par 5 mètres, je crois. Et le, le truc principal, c'est de lui donner suffisamment de définition, c'est-à-dire suffisamment de, de segments, pour que celui-ci puisse se plier correctement lorsqu'il va tomber comme un tissu sur la structure en bois. Donc la définition, ben, c'est il faut lui mettre beaucoup de, de, de polygones, en fait. Voilà, pour qu'il ait suffisamment de souplesse. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de créer la structure. Donc, Je suis parti de simples pylônes, ce sont des boîtes euh, dans 3DS Max, euh, sur laquelle j'ai ajouté euh, quelques segments aussi, histoire que ça puisse se plier, parce que j'ajoute du bruit. Le bruit, c'est un modificateur qui va permettre de simuler une sorte d'imperfection, de, de mouvement sur la, sur la surface de, de, de, de, de la boîte, mais de manière aléatoire, de manière fractale. Donc il faut mettre un petit peu de définition, et ensuite il suffit de jouer avec les, par les paramètres euh, avec les paramètres du modificateur Noise pour obtenir quelque chose de euh, correct, qui simule un petit peu l'irrégularité de, de, de, de bois. Une fois que je suis content avec ce premier euh, ce premier pilier, eh bien, je vais tout simplement le, le copier, le démultiplier, mettre un devant, un derrière, et puis en faire une copie que je vais un petit peu agrandir pour faire les pentes sur les côtés, c'est le même, simplement je vais l'agrandir et le pivoter un petit peu. Et toute cette structure, je vais la dupliquer le long euh, de, de, de la tente, afin que le tissu ne tombe pas dans le vide et qu'il y ait quand même quelque chose sur quoi se reposer. Je peux déjà ajouter quelques textures. De cette manière, elles seront déjà mappées sur le modèle, et je n'aurai plus qu'à les appliquer tout simplement dans... Unity sans euh, avoir à me soucier de leur échelle ou de leur répartition sur la, sur, sur la 3D. Une fois que ma scène est prête, j'applique donc un modificateur sur ce qui va être le tissu et euh, ce modificateur, c'est le modificateur Close. Alors en anglais, on peut traduire ça par vêtement. Euh, en français, le modificateur se sera traduit par tissu. Et donc, ça va simplement simuler le tissu. Donc je, je vais dans, dans, dans les, les paramètres de ce modificateur et j'indique... Qu'est-ce qui sera tissu et qu'est-ce qui sera objet de collision Donc là, en l'occurrence, le tissu, ben, c'est le, le, le plan. Et puis les objets de collision, ce sont toute la structure en bois et le sol. Et il ne me reste plus qu'à lancer une simulation et regarder comment tombe le tissu, comment il, la, la simulation s'opère. Et en fonction, s'il y a des collisions qui se font mal ou euh, si le bois traverse un petit peu le tissu, je reviens, j'ajuste les paramètres de décalage dans le modificateur no euh, tissu et je, je continue comme ça à tâtonner un petit peu jusqu'à obtenir un résultat qui me convienne et quand c'est le cas, je n'ai plus qu'à exporter le tout en FBX et l'importer dans Unity donc dans Unity, j'ai importé mon FBX, j'ai extrait les matériaux je l'ai placé dans une scène que j'avais préalablement préparée pour un autre tutoriel et voilà à quoi ça ressemble donc là c'est une scène un peu de nuit avec un feu de camp et l'attente qui est là, et qui s'y est complètement à l'ambiance que je voulais donner à la scène. Donc voilà, vous avez vu comment en quelques clics on peut faire des assets simples, mais qui donnent un petit peu de caractère à, à vos jeux vidéo. Voilà, j'espère que cette, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça sert à la visibilité de la chaîne, et ça fait plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent régulièrement. Voilà, à bientôt, et euh, merci encore.